Le harcèlement, c'est quand même un peu moins grave que la pollution, parce que la pollution, ça touche la terre. Et je pense que, euh, l'harcèlement, harcèlement, il euh, y a quand même des personnes qui poussent au suicide et ça se fait... Enfin, c'est grave, quoi. En bâtisseur de possibles, en fait, ce sont des adultes qui se sont dit que les enfants étaient capables... D'avoir un, un poids, d'agir sur le monde. Je voulais permettre à chacun de mes élèves de s'engager réellement, en fait. De sortir de la classe et de voir qu'ils ont un impact citoyen sur la vie, même s'ils n'ont pas 18 ans. c'est pas grave, c'est pas euh, qu'on est petit qu'on ne peut rien faire, c'est très important ce qu'on fait. Je me sens euh, encore super étonnée et ravie de ce qu'on a réussi à faire en une semaine.